Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa Richesse. Notre sujet aujourd'hui est les aliments qui nettoient naturellement les artères et préviennent les maladies cardiaques. On sait que les maladies cardiaques et l'hypertension artérielle sont des maladies graves et potentiellement mortelles, donc quiconque veut maintenir la santé de son cœur doit nettoyer ses artères de l'accumulation de substances nocives. Et cela est possible en mangeant des aliments naturels loin de médicaments les maladies cardiovasculaires sont l'une des premières causes de décès dans le monde. En Allemagne, par exemple, ils causent environ 40% des décès. Les chercheurs comparent les artères à l'autoroute du corps humain, qui transporte l'oxygène du cœur vers les organes du corps. Et tout comme les autoroutes, les artères fonctionnent mieux lorsqu'elles sont exemptes de points de congestion qui perturbent la circulation sanguine. La meilleure façon d'éviter le rétrécissement des artères est de manger sainement. Il existe des aliments qui aident à nettoyer les artères naturellement, loin de la prise de médicaments, ce qui permet d'éviter les effets secondaires du rétrécissement des artères et de fournir des minéraux et des nutriments au corps. L'ail. Malgré son odeur désagréable, l'alicine dans l'ail peut réduire la graisse et protéger les vaisseaux sanguins de la plaque dangereuse et des changements liés à l'âge dans les vaisseaux sanguins. Le curcuma. Une des causes de l'athérosclérose est l'inflammation. Par conséquent, une petite quantité de curcuma, malgré son goût amer, aide à réduire l'inflammation. Selon des études médicales, le curcuma réduit le dépôt de graisse dans les artères de plus de 25%, ce qui signifie que le curcuma a l'avantage de sa capacité à arrêter les caillots sanguins. Le canneberge preuve confirme que les canneberges sont riches en potassium et aident à réduire le cholestérol nocif, LDL, dans le corps et à augmenter la proportion de cholestérol bénéfique, HDL. Selon des études, la consommation de canneberges réduit le risque de maladie cardiaque jusqu'à 40%. Le brocoli. Le brocoli contient une grande quantité de vitamine K et selon les experts de la santé, cette vitamine aide à prévenir l'athérosclérose et le brocoli est riche en vitamines et antioxydants qui empêchent l'oxydation du cholestérol. Et il contient une grande quantité de fibres qui soutiennent la paroi artérielle, selon le site WikiHow, le spécialiste allemand de la nutrition saine. Grenade. Les antioxydants contenus dans la grenade protègent les parois internes des artères des dommages. Selon des études menées par l'Académie Nationale des Sciences, le jus de grenade stimule le corps à produire de l'oxyde nitrique, une substance qui aide à ouvrir les artères et le sang passe sans entrave. Cannelle Saupoudrer un peu de cannelle sur une tasse de café le matin a des avantages qui peuvent manquer à beaucoup, car la cannelle aide à réduire l'accumulation de graisse dans le sang et réduit le cholestérol nocif jusqu'à 25% et améliore le métabolisme dans le corps. Pastèque rouge la pastèque est un fruit d'été rafraîchissant et léger. Il aide à réduire la pression artérielle dans un délai ne dépassant pas 6 semaines, et cela est dû à l'acide et trouvé dans la pastèque, et ces acides aminés aident le corps à produire de l'oxyde nitrique, qui aide à dilater les vaisseaux sanguins. Si vous souffrez d'une occlusion artérielle partielle ou si vous y êtes sujet, voici les secrets de la protection des vaisseaux sanguins. Les maladies cardiaques sont les plus courantes dans le monde, et la prévention est plus efficace que tout autre traitement. Nous souhaitons donc dans cet article passer en revue les secrets de la protection des vaisseaux sanguins de notre corps. Les moyens de se protéger contre le blocage des vaisseaux sanguins comprennent l'adhésion à un mode de vie sain et approprié, afin que nous connaissions les secrets les plus importants de la protection des vaisseaux sanguins comme suit. 1. Suivez une alimentation saine. Les aliments sont divisés en un type très utile pour protéger le cœur et un type à éviter, afin que nous connaissions les détails des deux, comme suit. Des aliments bons pour la santé cardiovasculaire. Manger des aliments sains sans graisse saturée aidera à protéger les vaisseaux sanguins du colmatage. En voici quelques-uns. 1. Un. Légumes à feuilles, comme épinards, choux frisés, cressons. 2. Poissons grillés, les plus importants sont les sardines, le saumon et le hareng. 3. Boissons antioxydantes, thé vert, cannelle, curcuma et gingembre. 4. Huile végétale, l'huile d'olive et l'huile de canola, car elles contiennent des acides oméga-3 et oméga-6, qui sont efficaces pour prévenir le blocage des vaisseaux sanguins. 5 aux antioxydants, parmi les exemples les plus importants, la grenade, qui est super efficace pour prévenir le colmatage des artères. 6. Avocat, c'est une source très riche de graisses végétales qui sont bénéfiques pour obstruer les artères. 7. grains entiers, vous avez besoin de grains entiers contenant des fibres, car ils aident à prévenir le durcissement des artères. En quantité modérée, elles sont également riches en oméga-3, oméga-6 et magnésium. 9. Viande maigre, comme le poulet et la dinde, mais faites attention de les manger grillées et non frites. 10. Épices, il aromatise les aliments et lutte contre le colmatage des artères. 11. Une tasse de café nature, n'ajoutez aucun édulcorant au café s'il s'agit de sucre, de lait sucré ou de crème. Il y a beaucoup d'aliments délicieux et variés, mais vous devriez choisir le meilleur pour percer un secret des secrets de protection des vaisseaux sanguins. Aliments nocifs à léviter. D'autre part, voici les aliments les plus importants à léviter car ils contiennent des graisses saturées qui provoquent un colmatage artériel. Aliments frits, pommes de terre, poulet croquants et collations transformées. Conserves, charcuterie. Desserts, gâteaux, tartes et pâtisseries graisse, trans, beurre, ghee. Produits d'origine animale, bœuf, produits laitiers et œufs. Quelques huiles végétales, huile de coco et huile de palme. 2. Faire du sport. L'obésité est un facteur de risque efficace qui conduit à l'accumulation de graisse et donc au colmatage et au durcissement des artères, de sorte qu'un mode de vie actif et de l'exercice peut aider à perdre du poids et à réduire le risque de maladie. Voici quelques exercices qui brûlent principalement les graisses et stimulent la circulation sanguine. En général, vous devriez faire de l'exercice entre une demi-heure et une heure chaque jour. Mais il est très important si vous n'avez pas fait d'exercice pendant un certain temps de commencer progressivement afin de ne pas stresser votre cœur soudainement. Nous vous recommandons également de consulter votre médecin avant de commencer une activité physique afin de vous aider à construire un régime plus progressif. 3. Mettez fin au stress, ne sous-estimez pas le stress que vous ressentez dans votre vie, car il peut créer des réactions dans le corps qui ralentissent sa capacité à traiter correctement les aliments. Les techniques de relaxation sont donc très importantes, telles que le yoga, la méditation, les exercices de respiration et relaxation. 4. Arrêtez de fumer. Un des secrets de la protection des vaisseaux sanguins est d'arrêter de fumer. Le tabagisme est l'un des facteurs de risque les plus importants de blocage des artères et des vaisseaux sanguins, car il augmente les dépôts et rend la graisse plus épaisse. Si vous souffrez d'une obstruction partielle, cela ne signifie pas que vous êtes condamné à mort, cela signifie que la vie vous donne l'occasion de la vivre avec une qualité supérieure et un plus grand bonheur, alors prenez ces secrets et partez. Est-ce que le blocage artériel et les vaisseaux sanguins peuvent-ils être résolus Rarement, nous pouvons nous débarrasser de la plaque et de l'adhésivité sur les parois des vaisseaux sanguins par des méthodes naturelles et non médicinales, ce qui augmente l'importance de la prévention dès le début. Cependant, si vous risquez de souffrir de ces dépôts, vous pouvez au moins en conservant un mode de vie sain spécial pour éviter plus d'accumulation, évitant ainsi le blocage complet de vos vaisseaux sanguins. Certains traitements médicaux oraux sont disponibles qui peuvent aider à nettoyer les artères, tels que les médicaments et les statines, et pour les cas graves, les obstructions doivent être éliminées par des opérations chirurgicales qui peuvent parfois entraîner de graves complications. Ainsi, comme mentionné précédemment, il semble que le meilleur traitement de l'occlusion vasculaire et du durcissement des vaisseaux sanguins soit de les prévenir. Une prescription de traitement pour ouvrir les artères bloquées, les artères fermées du cœur et le manque de perfusion nécessite des cathéters et des mailles et coûte cher. Traitement naturel. Un dernier traitement pour ouvrir les artères bloquées. Comment préparer le mélange et les ingrédients La quantité d'une tasse de thé au gingembre frais et le jus d'un citron plus deux comprimés, deux gousses d'ail émincé et une couverture de vinaigre de cidre de pomme. Mélangez et placez dans une grande tasse et versez de l'eau bouillante dessus et laissez pendant 10 minutes, puis buvez-en et vous vous sentirez à l'aise. Utilisez cette méthode tous les mois pour nettoyer les artères de son corps. Merci de m'avoir suivi et au prochain sujet.